Il va être l'heure de lâcher sa, la meilleure game sur... PUBG Mobile Pushing key is my city, bro Avant, je faisais que dropper Pushing Key, gros. Euh, Military Base tout seul, les gars, c'est... C'est pas sécur hein. Quoi Ok. On, on, on le guette en troisième personne, les gars. Hop, on va se pencher sur la gauche. Et on va lui fumer sa grand-mère bah, Il est mort frère arrête Tu veux que je monte avec toi Attends mais c'est... c'est une... Une... une tourelle C'est une blague C'est génial Strat de toutes les connectives, ah, non mais le mec est trop chaud hein. Ah là je suis, je suis avec une team de fameux loulous les gars Des sacrés loulous Il vient faire rondement mener, chat, ça. Vroom, vroom, vroom, vroom Quoi Quoi Quoi Je vous parie que j'arrive à cramer un mec. Mad Max, le truc. Oh, les gars, j'ai envie de me chromer la gueule. Les gars, est-ce que vous pensez que l'hélicoptère, je peux le prendre Non, c'est pas vrai. C'est incroyable euh, c'est quoi ce bip bip J'ai l'impression que c'est mauvais signe Vas-y je vais chercher mes collègues les gars, excusez-moi Attends mais mec, Je vais sortir, je vais prendre ma nouvelle arme Bouge pas, bouge pas Plus haut GG Nice fight <rire> ouais, C'est bon, j'arrive Oui c'est bon, c'est bon oui c'est bon c'est bon Arrête On se fait tirer dessus C'est un joli fight frérot Joli fight Il a pété les plombs On se la joue comme dans un film Je passe au dessus d'un bâtiment en razemote Je saute pendant que je suis en l'air Et adjane que pourra pour le mec Alors tout, tout s'est pas passé comme prévu <rire> Je crois que j'ai un peu trouvé mon arme chat Je, je vais sortir Je vais sortir hey, J'ai quand même pas faire top 1 Vous avez vu le mec courir là Dans ma diagonale droite Je retire mon arme je cours Je cours comme ça a sec. J'arrive dans son dos. Quand je suis dans son dos, on reprend l'arme. On bise. Merde, j'ai tiré avant de viser. Hop, double de shot. C'est réglé. Ayo, fraté. C'est moi où il essaie de m'atomiser Attends, il est en train de me... Attends, c'est moi où il a essayé de me fumer, le mec Je me suis fié au son, mais c'est l'autre qui tient ici. Oh, c'est bon, c'est bon, j'ai, j'ai, Je suis mauvais, je suis mauvais Qu'est-ce que je suis mauvais, qu'est-ce que je suis mauvais Mais l'autre, il, il me perturbe mon viseur aussi C'est trop loin pour une arme à rafale Et quel enfer, il tire sur mon tête C'est bon Let's go. Je un oui, oui, un, es un... Es un duo, frérot. Es une intelligence. De avec avec Orax, on va aller faire du, on va aller faire de la duo ensemble. C'est la première fois que je fais de la duo. Enfin, j'ai fait de la duo avec Skyrose sur PUBG Mobile, mais il était tellement mauvais que je le compte pas. Go, go vers Hot Spring frérot. C'est the place to be en fait. Mais t'as ton petit, ton petit chien derrière moi. Oh mec, tu butes mon clébard, je te fume. Je me le tente. Devant moi deux mecs. Un... Trop fort non Les deux morts Attends mais tu. Non attends t'es sûr Moi euh... j'ai vu qu'un knock hein. Ah non t'en as eu deux. Qu'est-ce que tu fais Titi Ah! C'est toi qui as fait ça Ah non euh, t'as non, non T'as pas fumé mon, mon chien Non j'ai fini mon knock. Euh... Je. Ah c'est toi là, ça me tire dessus, non, là, ça me tire dessus. La maison non J'ai. Mort. <rire> Genre t'as mal dormi et tout Attends, attends, c'est pas moi ça Maison une fenêtre. Euh, fenêtre, maison, intérieur Je le vois pas en France, euh, Je, je rentre de chaussée, je vais me le faire Mais tu l'as défoncé mec Oh ouais, ouais On est là, on est là, on est là Y'a quelqu'un Non, y'a quelqu'un dans la ma maison Là, là, là y'a un mec dans la maison Il Sur le toit peut-être Sur le toit, sur le toit peut-être Je sais pas Là, contact, contact J'en tire avec Fire, Je suis oh. merde Il est où C'est bon Je l'ai eu En non classé Ouais Bah mec, oh, t'en as pour euh... Ah ok. Oh, t'es trop chaud mec... A mon cul, on m'a demandé un 3-6 photo. Tu l'as fait ou pas Bah je l'ai fait C'est toi qui tire Non, c'est pas moi. C'est toi qui Mec, j'ai flégué mon chien Noooon oh, flégué, Non Non, trop qu'il est Oh, il est pas mort Mais il est Winner, winner, chicken dinner oh. En fait on m'a tiré, la première chose que j'ai vu c'est mon hier, du coup j'ai fumé mon chien Et après j'ai fumé le mec au fond mais Attends ton chien il est accroché à toi mec dans le dos, c'est trop stylé Mais bien sûr qu'il est accroché à WAM, je vais pas lâcher mon chien Il est là, il est là Moi bon, je suis haut Ça t'es pas passé sur lui, je vais, je vais sortir Il tire dessus à toi je, je... Tu, tu peux venir le tuer, il est devant moi Ecoute, je vais lui tirer dans le visage, une balle Attends, attends, je suis là, je suis là, je vais t'écraser voilà, non Voilà, viens, non, non vas-y, percute-le Percute-le, percute-le, percute-le Pas <rire> enfin, du tout, Et imagine, imagine il y a des ennemis dans la maison juste en face de nous où j'ai planté la caisse, gros C'est issue en plus Il a fait le mal Oh, il euh, y a un mec Oh non merde, je suis monté, en... je suis monté C'est bon Je l'ai écrasé il y, a, il y a juste une voix où t'as pas Devant oh, moi, Contact. Oh, contact. Oh, oh, bro, si je, je le perds. Oh non, je l'ai raté Tu l'as raté attends, attends, je m'en occupe, bro C'est fini mon bro Oh bah le jeu, bro il a disparu, hein. J'aspiris son âme euh... oh, Le mec il est passé à balle dessus T'es balle sauvage mal sauvage. Ah, je me prends un colis une... à côté, mais... Ah non, mais pourquoi t'es en rouge Non, un frère, mec... non... Un... Oh non, il va me tuer Oh non, il va me tuer non. Oh non Frérot ça c'est ça, ça, le, le feu frérot Oula, attends Attends je me fais, fais tirer dessus moi j'ai une balle Y'a pas une voiture là qui arrive Ici si, y'a un mec qui essaie de nous écraser Un autre il détruit Mégain. mec hein Mec il me tire dessus Mec il, se le... il se met le cœur C'est qui fait ça il arrête Arrête il est où oh, mec, là, qui... Ah il est là Vas-y dégage Voilà quoi Derrière derrière véhicule véhicule Ah oh ouais attends attends je vais fumer Oh mais Fume. il a fait le fleuve Oh je suis là son teammate Il se oh, pas ce oh. truc j'en sais rien Mec c'est où quoi je suis en train de me faire des trompes Sors sors sors gros de... oh, je suis mort Je suis mort je suis dans le véhicule je suis glitché non Il a poussé le véhicule, il nous a baisé la gueule! Il a explosé lui aussi, mais j'ai tué son teammate!